Monsieur le recteur, vous ce jour un comité technique académique qui prétend organiser la rentrée scolaire de septembre 2020. Vous aviez l'opportunité de transformer cette instance purement technique en espace de réflexion avec les représentants élus des personnels pour chercher collectivement des solutions à une situation éducative inédite en lien avec une crise sanitaire sans précédent depuis des décennies. Comme à votre habitude, vous avez fait le choix de communiquer en organisant une parodie de dialogue social pour détruire des postes de fonctionnaires à la rentrée de chef dans les collèges et missiles de l'académie, alors qu'il aurait fallu tout au contraire voir la crise sanitaire comme une nouvelle pour lancer un d'urgence sur l'éducation pour rattraper tous les membres de le notre territoire, dûment constatés par la mission de l'inspection générale. Beaucoup suivez vos basses manœuvres au mépris de la réalité vous vous répandez directement. que micro dit, pour tenter de démontrer qu'un maximum d'établissements scolaires sont ouverts. Malheureusement, vos images de communication démontrent à chaque fois que vous êtes incapable de respecter les gestes barrières, votre fil Twitter en est la preuve indéniable, et que vos établissements scolaires sont creux parce que la population ne vous fait pas confiance. Parce que les mensonges laissant croire que notre territoire peut assumer une désinfections quotidienne des établissements scolaires ne dépassent pas la commune de Bemaou. Cinq désinfections hebdomadaires par une société privée au prestigieux collège Gourde-Liane, 3 à peine au collège rural de Gourville. Combien à Marie-Galante Partout où vous vous déplacez, monsieur le recteur, vous expliquez fièrement que vous avez réouvert les établissements de l'académie en présentiel. Pour quels résultat 60 élèves au maximum au collège favorisé de Gourde-Liane, 8 à peine au collège REP alexandre isaac Les hier voilà le tri social dont vous vantez. Ouvrir les établissements sans transfert en commun ni restauration, c'est institutionnaliser l'école des riches et abandonner les classes populaires à leur triste sort. Et vous êtes fiers de votre œuvre Il faut dire qu'après un mois de confinement, le ministre estimait que la réouverture des écoles était une nécessité sociale. Il parlait aussi d'une vision sociale où l'école de la République vienne compenser les inégalités familiales. Si vous, tout comme le ministre de l'Éducation nationale, aviez lu les sondages et écouté les remontées du terrain, auriez-vous peut-être compris que les familles de milieux socialement défavorisés, où l'on trouve majoritairement les élèves décrocheurs et en difficulté scolaire, sont précisément celles qui comptent le moins envoyer leurs enfants à l'école et qui l'ont à ce jour le moins fait. De plus, ces élèves fragiles restés chez eux, ne peuvent plus s'appuyer sur un enseignement à distance étayée, leurs enseignants étant désormais en classe avec les autres élèves. Vous vouliez éviter les désastres sociaux en rouvrant les écoles. Résultat, c'est la double peine. Monsieur le recteur, vous assumez cette école inégalitaire qui accentue le tri social. Et pour être bien sûr de le pousser à son paroxysme, vous réduisez le nombre d'enseignants à la rentrée prochaine sans avoir la hauteur de vue d'envisager que le coronavirus. N'aura pas disparu à la rentrée et qu'il faudra collectivement réfléchir à l'organisation du rentrée ordinaire. Monsieur le recteur, vous avez organisé une parodie de discussion en organisant un groupe de travail préparatoire où les élus de personnel n'ont pas eu le temps de travailler puisque vous avez envoyé des documents moins de 24 heures à l'heure. Monsieur le recteur, vous avez interdit la discussion à vos services en laissant votre secrétaire général et le responsable des moyens de l'académie affirme une conseil et en temps plein recouvrait les mêmes réalités dans les secondes étoiles. Monsieur le Recteur, vous avez organisé avec ce groupe de travail la dispersion délibérée des documents. En cela, vous êtes responsable de l'absence totale du de confidentialité des documents du commune technique et vous emporterez tous les documents. Monsieur le Recteur, malgré toute votre mauvaise volonté, les élus de la FSU ont fait le travail, en particulier notre organisation syndicale, a analysé les données avec celle de l'année dernière. Des choses surprenantes. Entre le CTA post d'avril 2019 et celui d'aujourd'hui, 14 postes ont été supprimés en dehors de tout dialogue social. Qu'est-ce qui a justifié la suppression supplémentaire de ces 14 enfants de fonctionnaires? À quelle instance les avez-vous présentés? Non content de détruire le service public d'éducation, vous n'avez même pas le courage d'assumer votre rôle de faux-soyeur de la manière de De même, cette année, ce ne sont pas 26 athées que vous supprimez à la rentrée de pochettes, mais bien 60. Monsieur le recteur, vous commettez l'infamie de jeter sur la place publique la supposée faible productivité des agents du rectorat par rapport à la moyenne nationale. Sur la place publique, puisque vous avez organisé la disparition de la confidentialité des documents avec deux plus de groupes de travail la semaine dernière. Mais qui donc est censé organiser les services pour qu'ils soient à la hauteur, ce vous n'est vous-même, monsieur le recteur. Avant le déconfinement, nous vous avions interpellé sur les conditions de reprise des agents du rectorat par un courrier du 2 mai 2020. Deux semaines après, force est de constater que les engagements que vous aviez pris lors du CHSEP et écrits dans le protocole transmis par mail n'étaient que des promesses sans lendemain. De jolies phrases ne sont pas suivies des faits. Le ménage n'est pas fait deux fois par jour. Absence de gel dans les distributeurs à l'entrée des personnels. Le produit utilisé pour nettoyer les points de contact à un dégré sans confusion. Les masques grand public et non FFP2, enfin, donc ne protègent pas du, du virus. Absence de port de circulation dans les couloirs. Les portes des couloirs ne sont pas maintenues ouvertes. Vous ne respectez pas vos engagements. Et une fois de plus, vous maîtrisez votre personnel. Attendez-vous que les agents fassent valoir de voix de retrait ou que les cas de Covid-19 soient déclarés au rectorat pour réagir Lors du groupe de travail du 20 mai dernier, deux suppressions de forces administratifs ont été annoncées. La transmission des documents le mardi 19 mai, 22 heures, soit moins de 24 heures avant l'appel du DGT, est une volonté manifeste d'empêcher le paritarisme. On découvre avec stupeur que l'administration justifie la succession du CGPOT avec des données Sierraca vieilles de deux ans. Vous n'êtes pas sans savoir que Sierra n'est pas adapté aux petites académies que les chiffres manquent des disparités et que l'administration est incapable d'expliquer. Ce que recouvre le terme de dossier et que les services ont évolué depuis deux ans. Citons par exemple la DRRH. C'est largement étoffé sans que cela se traduise par une amélioration des services. Rendre les données CERACA est la solution de facilité. Vous ne vous êtes pas doté d'ici, capable de réellement mesurer la performance des services et la charge de travail de chacun. Le refuser entretenant les Concernant les campagnes de promotion ATTS, nous constatons, comme chaque année, de façon récurrente, des erreurs les coquilles dérangeantes et qui laissent perplexe, trop sérieux, avec lequel la gestion des ATTS est faite dans cette académie. Plus grave encore, lorsque vos services pas des conditions réglementaires en force ou c'est préjudiciable. Et vous entretenez l'illusion que les représentants du personnel sont associés à la rédaction de ces stagiaire, ce qui n'est qu'un mensonge de tous. Les pièces résultats de votre rectorat que vous jetez en pâture sont la marque de votre échec. Au lieu de vous remettre en question et de réfléchir collectivement à une organisation différente des services pour améliorer les performances de vos équipes, monsieur le recteur, vous pratiquez les signée de fonctionnaire. Quand un ordinateur fonctionne mal, il ne viendrait à l'idée de personne d'enlever des touches du clavier pour améliorer ses performances. C'est la solution que vous appliquez à vos services. Monsieur le recteur, vous porterez le sceau de cette infamie pour le restant de votre mandat. Vous aviez perdu la confiance des enseignants en refusant d'appliquer les propositions de l'inspecteur générale. Vous perdez aujourd'hui la confiance des administratifs dont vous ne pouvez plus rien exiger. Vous faites le choix de punir les personnels. C'est une ignominie de plus dont la FSU sera sous souvenir en temps et en temps. Thank uh you. -huh.